c'est ce c'est c'est c'est c'est Il a la de vous. même de On s'est dit la de Le il a cinq, cinq ans, cinq Wow. Il a la moitié You is You understand? Thank you. I <laughs> and quand je suis arrivé le 26 novembre dernier, j'ai été reçu par le président national du COSIM lui-même, du le chèque à son domicile à Abidjan. Avant de venir, je lui avais envoyé une délégation pour lui dire que je venais en Côte d'Ivoire. Je venais en Côte d'Ivoire après 11 années, 9 mois d'absence. Nous tous ici, on sait ce qui s'est passé. Je ne vais pas revenir là-dessus. Je suis revenu dans un esprit de rassemblement. Pour que tous ceux qui étaient divisés hier se remettent de nouveau ensemble. C'est une mission que je me suis confiée moi-même. Quand vous êtes dans un pays qui a connu une telle situation, on n'a même pas besoin de vous envoyer. Je suis venu. Et je fais le tour de la Côte d'Ivoire pour parler à tout le monde, mais aussi surtout pour que les victimes de cette crise-là puissent bénéficier de notre pardon. Le pardon, on le demande pas parce qu'on est faible. Ça est dans le Coran. Ça est dans la Bible. Après ce que nous avons connu, ce n'est pas vous qui êtes devenu des présidents. Ce n'est pas vous qui êtes devenu des députés. Ce n'est pas vous qui êtes devenu des ministres. Mais quand il y a un conflit, c'est le peuple qui en souffre. À cause de nous, les politiciens, nos palables entrent. C'est pourquoi je suis venu ici. D'abord, pour vous passer ce message de paix. Et profiter de cette occasion pour toujours demander pardon à toutes les personnes, physiques ou morales, qui ont été choquées par un propos supposé ou par un acte vrai. Je demande pardon à tout le monde. Nous sommes des fils de ce pays. Nous n'avons pas le choix nous sommes obligés, comme la langue et les, et les dents, de les vivre dans la même bouche. Notre bouche, là, c'est la Côte d'Ivoire. La seule phrase que je voulais ajouter, à la air, on dit que c'est moi qui ai gâté, non Donc, je suis venu pour à rien, c'est que j'ai gâté. Voilà, c'est tout. <rire> C'est ce la je veux dire. Je veux dire, je veux dire, je veux dire, je Mon dire, je veux dire,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 mais un sais pas tu Il y a il y a Il mon Rejoignez-nous au cougé.